Pour Fnac Darty Omnicanalité C'est une certitude. On a un client sur deux aujourd'hui qui achète Omnicanalité au sein du groupe, pour le coup, sur l'ensemble de nos écosystèmes Fnac Darty. Et c'est vraiment un élément qui est structurant pour nous du retail média. On ne doit pas penser que e-retail, on doit penser retail média omnicanal. C'est comme ça qu'on a créé Retail Link et qu'on a ambitionné l'ensemble de nos solutions publicitaires, qu'elles puissent accompagner les fournisseurs sur différents points de contact en online et en offline pour le coup et sur un aspect mesure aussi. On a parlé aujourd'hui de mesure de l'effet repos. Ça fait partie des mesures qui sont euh, et qui structurent réellement notre business. Comment est-ce qu'une exposition digitale euh, peut avoir un impact sur des achats euh, in-store Et pour le coup, il faut que l'évolution, la mesure continue à évoluer euh, dans l'ensemble des parcours et sur l'ensemble des parcours pour qu'on soit en capacité de mesurer euh, bah, vraiment toutes, toutes nos actions.